Comment vendre son bien immobilier en 31 jours C'est l'objectif de cette chaîne YouTube et je suis ravi aujourd'hui de recevoir Patrick Luich dans un environnement qui n'est pas habituel, c'est un lit, bon, est mais on est, on, on est à l'aise. Oui. Et puis euh, j'ai trouvé ça très sympathique pour que ben, tu puisses aujourd'hui nous expliquer, tu es acquéreur euh, immobilier, ouais. et bien, ce qui serait intéressant pour euh, les, les personnes de, de la chaîne, c'est de savoir un acquéreur. Comment il fait lorsqu'il veut chercher à, à acquérir un bien et tu m'as expliqué pas mal de choses et j'aimerais bien que tu partages ça avec les membres de la chaîne et c'est donc ce qu'on va voir maintenant dans cette vidéo. Bonjour, je suis Frédéric Lejour et donc bienvenue sur la chaîne qui vous permet d'obtenir de, des astuces, des trucs pour vendre votre bien immobilier rapidement. C'est l'objectif que je me donne pour vous, c'est de vendre votre bien immobilier en 31 jours alors même que ça fait des mois voire des années que vous n'arrivez pas à vendre votre bien immobilier alors dans cette vidéo j'ai la chance de pouvoir interviewer Patrick Luich qui est un acquéreur immobilier et qui va partager avec nous et eh bien euh, comment il, il voit les choses lorsqu'il acquiert euh, un bien immobilier il va nous expliquer quel est un peu le, le, le processus le chemin que tu prends pour trouver ton bien immobilier alors est ce que tu peux aussi un peu te, te présenter nous dire euh, ce que tu fais oui alors euh, donc euh Patrick Louis, je, je, fais de, je suis un faux preneur, quoi. je fais mes formations sur Internet. Ok, et donc tu es aussi acquéreur immobilier et Acquéreur immobilier, oui, actuellement. Euh, ben, J'ai deux appartements euh, en centre-ville, parce que c'est un de mes critères, et puis un terrain aussi en centre-ville, mais en Guadeloupe, sur lequel je vais construire. D'accord, alors ce qui était intéressant quand on préparait cette interview, c'est que tu m'expliquais que toi, quand tu es acquéreur, tu es intransigeant, tu sais clairement ce que tu veux. Et est-ce que tu peux nous partager ça Oui, alors j'ai des critères euh, depuis toujours. Euh, il faut que ce soit en centre-ville. Il faut qu'il y ait des transports, que ce soit une petite ville euh, avec des transports vraiment faciles à proximité, autoroute, chemin de fer. Bon, pas en Guadeloupe, là, il n'y a pas de chemin de fer. Et avec les commerces autour, enfin voilà, il faut, faut que ce soit pratique. Que, une fois que je suis chez moi, je peux... Faire tout ce que j'ai à faire sans avoir besoin de prendre la voiture. Alors comment tu vas procéder Tu dis voilà, je vais acquérir aujourd'hui dans telle ville. Donc il va y avoir sûrement des critères. Et quels sont les moyens que tu utilises pour trouver ton bien immobilier Alors, dans la mesure du possible, j'évite de passer par une agence. Ah, et pourquoi Donc, Parce que c'est pas toujours facile. On se rend compte que les agences, en fait, présentent les... Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Hein. Je suis peut-être dans l'erreur. Mais ils présentent ce qu'ils ont à vendre. Et en plus, très très souvent, ils vont présenter deux choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on recherche vraiment. Ils savent pertinemment que non, ça ne nous intéressera pas. Et après, ils nous présentent un truc avec un côté un petit peu « Oh, je vous présente celle-là, mais... » Bon, un peu pour finir la journée, quoi. Puis, évidemment, c'est ce qui va correspondre le mieux à ce qu'on veut. Et à partir de là, bon, on est un peu manipulé. On va se laisser embarquer dans un bien qu'on n'aurait sans doute pas sélectionné en premier seul, quoi. Et ça, c'est ce que tu as vécu tu, tu... Ou c'est vécu... quelque chose que tu te dis Alors, je l'ai vécu au travers de mes parents. Voilà, mes parents ont vendu, acheté souvent. Et j'ai vu comment ça se passait. Et je n'ai pas voulu reproduire ça. Enfin, je m'en méfie, quoi. Voilà. Ok, donc du, du coup de cette expérience qui n'est pas d'aujourd'hui quand même. Non, pas... c'est une, une expérience assez ancienne, effectivement. D'accord, oui. mais tu as gardé cette image de l'agent immobilier. Gardé cette qui... image. Donc tu t'es voilà. pas dit qu'il pourrait y avoir des agents immobiliers. S'il y, y a des agents immobiliers 000. qui nous écoutent, ils disent, non, oh, derrière votre écran, salaud. <rire> Ça existe euh, probablement. Mais récemment, j'ai quand même cherché pour moi-même et j'ai utilisé ma méthode, c'est-à-dire j'ai cherché. C'est oui. ça qui nous intéresse, parce que si tu veux, les personnes qui, qui, me, qui nous suivent là, sur, sur cette chaîne YouTube, on est toujours dans l'idée de se dire, voilà, comment je peux vendre sans passer par une agence immobilière Pourquoi C'est pas qu'on est contre les agents immobiliers, mmh. mais on sait aujourd'hui et pertinemment que, euh, en tout cas, moi, toutes les personnes qui, qui prennent contact avec moi sont insatisfaites des agents immobiliers. Mmh. Donc, l'idée, c'est de se dire, ok, aujourd'hui, comment on pourrait... Euh, l'ère de l'internet avec toutes les technologies les moyens qui nous sont mis à disposition comment on peut vendre son bien immobilier sans avoir besoin de passer par une agence immobilière alors que l'agent immobilier est également un moyen est un canal de communication est un outil hein, également qui va nous permettre d'atteindre cet objectif mais en réalité on, on doit quand même constater, c'est un état de fait, et si encore je le dis, il y a, il y a des agents immobiliers qui nous écoutent, ne m'en veuillez pas, vous êtes sûrement vous en faites partie de ceux qui, qui font leur travail du mieux possible et qui, euh, qui satisfont les, les, leurs clients, et, mais c'est ça qui est important, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on peut, au travers d'autres outils, c'est ça qui m'intéresse et que j'aimerais que tu partages avec nous, c'est comment tu fais pour trouver ton bien sans avoir eu à passer par un agent immobilier. Alors je regarde les journaux de petites annonces, de choses comme ça, ça peut être un canal... Quelquefois, ça m'est arrivé, Et là pour une amie, mais c'est quand même moi qui lui ai fait connaître le bien. Tout simplement, je me suis promené dans, dans la ville, c'était une petite ville en Normandie, et j'ai repéré des locaux qui pouvaient éventuellement être à vendre. Et en fait, je suis tombé sur une maison, j'ai trouvé que... Mais comment t'es tombé Il y avait un panneau à vendre Qu'est-ce qu'il y avait qu avait Il y avait simplement qu'on sentait qu'elle était à l'abandon. Donc à partir de là, j'ai cherché par le cadastre et les voisins à savoir à qui ça appartenait, effectivement. C'était une dame âgée qui était décédée, il y avait plusieurs héritiers, ils n'étaient pas encore sûrs de vendre. Et on est allé les voir et on leur a dit que ça nous intéressait, et puis voilà, ça s'est fait. C'était quoi les critères qui font pour que ça, ça, ça soit cohérent pour nous Lorsqu'on est vendeur, on veut savoir qu'est-ce que recherche un acquéreur, ces critères. Pourquoi Parce que les critères, on les associe toujours aux caractéristiques du bien immobilier. Parce que le bien immobilier a des points forts, qu'on associe à des bénéfices, et le fait de comprendre quelle est la typologie de l'acquéreur associée à ses points forts et ses bénéfices, oui. on va pouvoir du coup associer ces éléments à notre communication, et donc rendre une communication très efficace, parce qu'évidemment, on va biaiser cette communication du fait que lorsque l'acquéreur va entendre nos arguments, c'est des arguments qui vont lui correspondre, vu qu'ils ont été conçus pour sa personnalité, tu oui. comprends, pour son profil. Oui. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre toi en tant qu'acquéreur, lorsque tu recherches un bien, c'est quoi ta philosophie Comment t'arrives Je suis une famille, je suis un célibataire euh, moi il me faut telle, telle, telle, et telle chose et donc comprendre que s'il y avait un, un vendeur qui avait un bien comme le tien comment il pourrait structurer sa communication par rapport à tes critères c'est un, un véritable oui. exercice qu'on pourrait donner euh, aujourd'hui euh, dans cette vidéo qui serait vraiment très pertinent alors là, bon, bah, pour cette maison là euh, en fait j'ai communiqué à mon ami mes choix, ma façon de choisir ma façon de choisir c'était une maison alors c'était dans le l'idée d'une résidence secondaire. Donc pour moi c'était une maison en centre-ville pour avoir tous les commerces autour, entourée de murs pour être tranquille, maison de plein pied avec les maisons autour de plein pied, pour pas qu'il y ait de vis-à-vis, qu'on qu voit pas trop ce qui se passe sur le terrain, et donc qu'il y ait le train et l'autoroute à proximité. Et donc c'est vraiment, on a cherché la et Pourquoi tu avais besoin de cela Parce que, euh, à l'époque, elle habitait à Paris, enfin elle habite toujours d'ailleurs à Paris, mais au moment du choix de la maison, elle voulait un accès facile, soit en voiture, soit par le train, quand ce n'est pas possible en voiture. Donc ça c'était vraiment les deux critères. Parce qu'elle avait besoin de se déplacer, donc là, la, la typologie de l'acquéreur... Pour ce bien immobilier, ça aurait été... Parce que tu, tu, tu as fait l'acquisition de, de, oui, de oui, cette oui, maison. Tout à fait, oui. Donc, si le vendeur avait développé sa communication pour vendre ce bien immobilier, il aurait fait ces critères. Donc, d'un acquéreur qui recherche donc, les, les commerces de proximité, parce qu'ils oui. y étaient, oui, on est d'accord Oui, tout à Donc, tu as, tu as trouvé les transports. Et calme. Calme, ah, très okay. calme. Donc, il y avait un critère où voilà. il fallait que ce soit calme. Ouais. Il ne fallait pas qu'il y ait d'immeubles autour, si j'ai bien compris, Exactement. pour ne pas qu'il y ait un visu sur le terrain. Ouais. OK. Et s'il euh, y avait encore d'autres... Comme critères qui ont fait que tu as choisi ce bien immobilier J'ai dit les transports, hein, euh, le fait aussi, oui, que ce soit construit, parce que pas d'immeuble autour, mais que ce soit totalement construit autour pour qu'il n'y ait pas un immeuble qui. Et il y avait des travaux, vu que la maison était peut-être abandonnée, non J'imagine. Ah oui, oui, là, il y a eu. Donc ça ne dérangeait eu, pas les travaux Non, pas du tout, il y a eu une grosse restauration, ça a été restauré du sol au plafond. Hein, D'accord, donc tu aurais été l'acquéreur qui cherchait un bien immobilier à travaux. Exactement, oui. Parfait. Ok, et euh, du fait que. Euh, donc, c'est toi qui as imaginé que cette maison pouvait être à vendre parce que tu l'as senti abandonnée. Oui. Mais s'il y avait un panneau, parce que c'est un des moyens que vous pouvez utiliser pour vendre votre bien immobilier, c'est de mettre un panneau. Un panneau, c'est 30% de plus de, euh, de contact. Donc s'il y avait eu ce panneau, est-ce que ça t'aurait facilité la vie avec un numéro de téléphone, qui soit noté oui, euh, agence ou qui soit noté, euh, comment qu soit noté euh, vente en direct, ah, par oui. exemple, avec le numéro de téléphone. Est-ce ah, que ça t'aurait facilité la vie ça Ah oui, oui bah, c'est comme ça que j'ai acheté moi, mon terrain en Guadeloupe, c'est que je faisais la queue dans un supermarché, il y avait vraiment à côté de la caisse un petit papier avec un scotch, un numéro de téléphone et un prix de terrain. Et donc j'ai téléphoné, mais je dis que le terrain était perdu dans la campagne, c'est par curiosité. Quand j'ai appris qu'il était en centre-ville, euh, vraiment, il répondait à tous mes critères. C'était quoi dans, dans, un, dans un supermarché, c'est ça non, non, Dans oui, une boulangerie, tu m'as dit Non, non, un, un, euh, oh. quand j'ai dit supermarché, une supérette, centre-ville. Alors, je, je vais voilà. rebondir parce que, tu sais, moi j'ai une méthode qui s'appelle « vendre sa résidence principale en 31 jours ». Et j'explique ça, justement, qu'il y a beaucoup de moyens de communiquer, ouais. dont un, qui n'est pas souvent utilisé par les, par les vendeurs, c'est de pouvoir communiquer de façon locale et de façon très simple. Si vous utilisez par, par, par exemple le PAP, le PAP vous permet d'avoir une fiche résumée de votre annonce. Et c'est très très bien fait, c'est un, euh, un flyer. Et le flyer c'est quoi C'est un document format A4 que vous pouvez aller mettre dans les boulangeries. Moi je l'ai appliqué pour un bien immobilier que j'ai vendu, et, et je reviens à ce que tu viens de dire, c'est pour ça que je rebondis. C'est extraordinaire parce que, par exemple, j'étais dans une boulangerie, et j'attendais avec mon ensemble de flyers. Et je voyais que les gens, ils louchaient, ils faisaient la queue, mais ils louchaient. Et puis un monsieur quand même, il m'a dit, vous vendez un bien immobilier, vous êtes agent immobilier Je fais non pas du tout, je suis propriétaire de ce bien, je le vends. Il me dit, c'est quoi Et Je lui montre, et on commence à discuter. Et il me dit, bah, écoutez, je vous en prends un parce qu'effectivement, je connais quelqu'un qui euh, cherche euh, à acquérir dans le coin. J'ai mis aussi euh, ma, ma petite euh, affiche, euh, comme toi, ce que tu as vu euh, dans, oui, oui, oui. Dans, dans la supérette, en espérant que quelqu'un pourrait m'appeler. Et j'ai fait ça dans, dans tous les endroits que je pouvais faire, dont un, un hôpital, une clinique qui était à 5 minutes en voiture euh, de mon bien immobilier, pour solliciter les locaux de façon directe. Et ce qui me, ce qui me fait plaisir euh, que tu m'annonces là, c'est que là, tu, tu es la preuve que ça peut également attirait le bon acquéreur ah oui il complètement parce que ça s'est fait en plus ça s'est fait immédiatement quoi. Euh, le prix était intéressant en plus et vraiment ça répondait à tous mes critères et j'aurais jamais imaginé par une agence euh, je pense que je l'aurais pas trouvé Oui. Que... bah ben écoute vraiment merci pour ce partage parce que tu sais, on est toujours en train de parler aux vendeurs, mais ce qui est intéressant maintenant aussi, c'est de pouvoir comprendre l'acquéreur. On... Alors, c'est un peu comme dans le combat, si tu veux gagner contre l'adversaire, il faut le connaître. Et grâce à toi, eh bien, on a pu aussi identifier eh bien, comment vous procédez en tant qu'acquéreur. Alors, souvent, un vendeur, c'est un acquéreur, il ne faut pas oublier, mais vous vendez aussi souvent parce que c'était votre première acquisition. Pour certains, bah, ça fait peut-être 20 ans que vous êtes dans le biais immobilier, donc vous n'avez pas ce, ce, ce recul, ce, ce regard-là. Et grâce à toi eh bien, on a pu apporter ce regard. Et vraiment, je te remercie, vraiment, c'est vraiment sympa d'avoir accepté. Si ça, si ça peut aider quelqu'un. <rire> Écoute, voilà. merci beaucoup. En tout cas, j'espère que dans cette vidéo, vous avez appris des informations utiles. Moi, ce que je vous propose, si vous n'êtes pas abonné, c'est de vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous le faites, n'oubliez pas de euh, cocher le, la, la petite cloche, sinon vous ne serez pas notifié des nouvelles vidéos. Il y a aussi la possibilité d'aller sur mon blog, réussir son immobilier, pour que vous puissiez accéder à une formation gratuite en cinq vidéos dans laquelle je vais vous expliquer les choses pour redynamiser, relancer votre vente immobilière si cela fait des mois voire des années que vous n'arrivez pas à vendre votre bien immobilier et moi je souhaite vraiment que vous soyez et eh bien des vendeurs motivés, stratégiques et qui euh, ben, si malheureusement, ça fait des mois, voire des années que vous ne vendez pas, bah que vous repreniez confiance et puis la croyance en la faisabilité de votre vente immobilière. En tout cas, moi, je, je fais tout pour que vous puissiez euh, y arriver. Et euh, allez sur mon site ou bien allez sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo qui va vous amener à la possibilité d'acquérir eh les produits que je vous propose pour vous permettre de vendre votre bien rapidement. Et n'oubliez pas, mon objectif, c'est de vendre en 31 jours. Et ça, c'est tout à fait possible, même si ça fait des mois, voire des années, que vous n'arrivez pas à vendre. Je vous retrouve dans une autre vidéo. Patrick, merci. Je te souhaite euh, bon vent, comme on dit chez toi, je crois. Merci. Et puis, à très vite dans une autre vidéo. Au revoir.